Yo, ça y j'espère que vous allez tous bien. Alors, aujourd'hui, on va aller directement dans un truc qui est plus cosmétique que utile. Hein. C'est mettre une plaque d'aluminium sur le capot de sel d'origine Honda. Donc à la fois que ce soit noir, ici, là, ça va devenir gris. Euh, J'ai donc viré mon, mon capot de sel chinois pour reprendre mon capot de sel d'origine et mettre ça, cette pièce officielle Honda. Elle est en aluminium. Donc bon, je suis direct direct tout de suite, c'est du foutage de gueule, c'est de l'arnaque, et bien sûr hein, ça vaut euros la pièce quoi, parce qu'on m'a l'a offert pour Noël. Là. Sinon même pas en rêve, j'aurais acheté ça à ce prix-là. C'est excessivement cher. c'est Donc pour ceux qui disent c'est de l'arnaque, c'est de l'arnaque. Voilà. C'est de l'arnaque, c'est du. C'est du, du couillon. Voilà. <rire> je refais être honnête tout de suite, je m'en fous pas mal que ça ronda ou pas ronda. C'est une pièce officielle, hein, donc c'est du.. C'est de l'alu, hein, c'est du vrai alu. C'est pas du plastique, c'est pas du machin, mais bon voilà, c'est de la marque. Bon alors c'est livré avec ça, ces deux petits rivets, ces deux petites vis. Il faut percer, alors attendez, avec une chignole de 10 ici et là il y a les petits ronds pour pouvoir mettre les petits machins dedans, comme ça, et après vous vissez avec ça. Donc voilà, c'est pas très compliqué, c'est simplement que c'est de la marque. Et moi, vous connaissez mon principe. Moi, c'est des trucs que j'ai tendance à pas trop aimé moi, des trucs d'arnaque comme ça. Donc, je le précise, voilà. Avant qu'il y ait des gens qui me disent, euh, ouais, mais c'est quand même assez de d'arnaque. Oui, c'est de l'arnaque. Hein, mais bon, c'est comme ça. Alors, maintenant, on a mis ça au plat. Parce que ça évitera, comme ça, qu'il y a des commentaires de gens qui me disent, ouais, c'est de la connerie, c'est de l'arnaque. À ce prix-là, oui, voilà, c'est dit, c'est fait. <rire> un petit peu plus long, le truc, voilà. Vous voyez toujours bien, c'est bon. C'est dommage parce qu'il y avait la serviette en dessous pour pas que le... <rire> la peau de sel se... C'est du coup, ça a pris le... Ça a percé même dans le fil. Oh. Alors, voilà, deux petits trous, comme vous voyez, hein, vous voyez bien. Deux petits trous qui ont été faits et on va agrandir tout doucement. Moi, je crois que moi, c'est toujours comme ça, j'en ai pas sans peur. Il y en a certains qui perdent d'un coup, mais je préfère y aller tout doucement. Parce que si vous vous trompez et que vous le faites beaucoup plus trop large, bah, du coup, bah, c'est pas bon, hein. Donc, on va y aller tout doucement. Et par état. Voilà, j'étais de plus en plus grand. Là je sais que celui-là il sera trop petit, mais c'est pas grave. J'étais de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, jusqu'à mon grand, c'est bon. C'est bon, vous voyez bien ouais. On va y aller tout doucement, chantiller. Alors, on continue, on continue. Hein. C'est un peu con, c'est un peu lent, et un peu con, truc. Mais, il faut le faire. Voilà, je le mets, on se met en haut. C'est une clé, une clé de, de 3 une clé à laine de 3 et vous pour le verrez, vous vous le versez vous vous le versez, vous le Et après, on verse l'autre ou oh, l'enverse. On, on visse l'autre, décidément. On visse l'autre. Ouais. Ça fait ça. Donc, euh, les deux petites merdes sont comme ça derrière. Hein montre même hein. ben, si elles ressortent c'est pas grave hein, parce qu'elles sont juste là pour rentrer dans le trou que vous avez fait et ensuite vous vous tenez vous tenez le, le, le petit tombou c'est du caoutchouc mou avec un pas de vis dedans vous le tenez vous rentrez la vis et quand vous vissez avec le, la clé à vous le tenez et jusqu'à ce que ça force que ça bloque voilà après ben, ça bouge plus hein. voilà. c'est aussi con que ça et ça ça vaut 70 balles bon et je vous laisse juge de la chose si vous trouvez ça trop cher ou pas. Non, moi je trouve ça excessivement cher. alors littéralement, il y a choses en face. Je vous montrerai une photo après sur Instagram quand j'aurai mis ça sur la moto parce que là elle est couverte, elle est dans le garage et quand il m'emmerde à découvrir tout. J'ai la flemme. C'était juste pour faire un tuto. Donc voilà, c'est très très simple. Il y a deux trous à faire. Donc j'aurai le capitule deux trous à faire à la chignole de 10. Euh, Allez-y vraiment à 10 piles. Ne faites pas trop, parce qu'après, sinon, euh, c'est trop ample. Si c'est pas malheur c'est trop ample, ça va bouger. Ça va faire clac, clac, clac, clac, clac, comme ça, et votre plaque, elle sera mal tenue. Attention, j'ai 10 piles. Voir même 9,5, euh, même 9, c'est même mieux. Moi, ça bouge pas du tout, là, hein. Je tire, ça bouge pas du tout. Donc, voilà, il faut quand même que ça, voilà, que ça prenne tout le, le, le, le trou et que ça se sert bien. Ensuite, vous posez la plaque. Vous enlevez le petit machin collant, ici. Vous posez la plaque. Vous mettez donc les deux vis. Les deux, ouais, les deux petites vis à avec une clé, 3. Clé de... non, une clé à laine de 3. Avec une clé à laine de 3. Tac. Vous arrivez. Vous serrez. Tout en tenant par derrière. Le petit machin. Ne le faites pas rentrer dans le trou complètement. Laissez-le juste comme ça en surface. Et tout en vissant, vous poussez comme ça. Donc la plaque va bien se plaquer. Voilà sans la, la faire bouger, sans la faire décoller. Vous voilà. voyez, elle est bien plaquée, tout ça, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Le fait que ça soit bien protégé comme ça, il n'y aura pas de problème d'humidité. Si vous voulez vraiment, si vous êtes vraiment un perfectionniste de l'extrême, ce que je vais faire moi, vous prenez un pistolet à colle, et le, et le contour, vous chauffez, vous mettez de la colle. Mettez de la colle, ça ne se verra pas. Et ça permettra comme ça, un, d'étanchéifier votre euh, votre truc jamais hein, si jamais c'est un peu d'humidité qui rentre après tout, et deux, ça permettra de consolider encore plus le, le résultat. Enfin, donc, bon, je n'ai pas trop de pistolet à colle, mais j'ai trouvé de la colle à PVC. Canalisation en bon. <rire> c'est pareil, de la colle plastique au final. Hein. On va mettre un tout petit peu, j'ai pas dit d'en mettre 3 tonnes. Hein. On fait le contour. Ça va étancher ici le bousin. Voilà. On va recouvrir. Oh, ça se fait un. Uh -huh. Un rond de colle, pour, hein. un rond de colle tout autour et ça permet d'étanchéifier. Vous en foutez même si ça coule un petit peu dedans parce que de toute façon on ne voit rien. <rire> Au final ça collera mieux. Hein. Et puis voilà, voilà un petit rond de colle comme ça en séchant. Ça va se durcir à mort et ça va. C'est transparent. Donc. Bon, comme je dis, on s'en fout, c'est à l'intérieur de toute façon, ça ne se voit même pas voilà bon, j'ai pris de la colle pvc hein, comme ça la colle c'est du gel gel colle pvc vous pouvez prendre aussi vous savez aussi un pistolet à colle vous branchez l'électricité avec des petites cartouches et vous, et vous collez tout autour enfin, c'est pareil hein, c'est de la colle quoi vous mettez de la colle en hein. résumé c'est le mec qui se, se prend la tête tout seul il c'est tout un, un truc compliqué en gros tu mets de la colle voilà. tu mets de la colle forte tu mets ce que tu veux mais tu mets du mastic est-ce que tu veux tu peux même mettre du mastic un petit, un petit truc de mastic comme ça j'ai pas ma fille Enfin, voilà Du plastique, et il euh, n'y a pas de problème. Le tout, c'est que ça soit là Je vais attendre un petit peu avant de revenir un moto pour que ça coule. Ça sèchera bien, bien, bien. Puis voilà, un petit truc de, de colle. Et le, le rendu, il est il est impeccable. Alors, ça bouge pas, c'est bien plaqué. Il n'y a pas de problème. Voilà, ici. Euh, et quart d'heure c'est sec et puis voilà donc au final c'est pas bien compliqué euh, ça se fait assez vite hein. il faut juste avoir une perceuse avec une chignole de 10 allez-y par étapes hein, comme je vous ai montré mais hein. allez y pas de tue par tu pars 10, pourquoi euh, on ne sait jamais on sait jamais des fois ils disent 10, 10 mais il suffit ta chignole ça pas vraiment 10 et puis tu vas dépasser le trou et puis tu vas dire mais parce après si ça flotte dedans comme ça je dis à moins de voilà de coller comme ça et de rattraper le cou tu vas être dans la merde, ça va, ça va bouger comme ça, ton machin, ça se vissera mal. Parce qu'il faut vraiment que le, le, les petits merdiers en plastique là que j'ai collé, pour, pour l'étanchéité, il faut qu'ils soient vraiment plaqués. Moi, ils sont foncés avec vraiment de difficultés, donc ils, sont, ils ne bougent pas. De toute façon, je n'ai pas mis de la colle parce qu'ils bougeaient. Moi, c'est parce que je veux étanchéfier. Parce qu'il y a un tout petit peu de vide, légèrement sur le côté, légèrement, vraiment, le, le, un, un ongle, comme on dit. Et je ne veux pas que l'humidité rentre. Et après, que ça aille dans les, dans, les, dans les fusibles et tout, la moto. Donc, j'ai vraiment étanchéifié en plus. C'est une précaution, mais, mais d'entrée, je vous ai montré, quand je l'ai vu, j'ai dû forcer avec le doigt pour pouvoir le mettre. Donc, vous tenez le machin derrière, vous vissez avec votre clé Allen la petite vis, euh, et puis voilà. Donc, il vous faut une perceuse avec une chignole de vis, une clé Allen de 3, et puis, euh, et, et si vous voulez peaufiner, un peu de colle. Soit de la colle forte, soit du mastic, soit de la colle PVC, euh, euh, ou alors une pistolet à colle, et vous, et vous collez tout autour comme ça, comme j'ai fait comme ça ici. Voilà, c'est déjà solide, c'est déjà solide, complètement sec. On le voit, ça sécher, Puis voilà, je vous montre bien en détail. J'ai collé tout le contour. Voilà, je collé tout le contour. Comme ça, il n'y a pas de, de merde. Et au final, le rendu, euh, voilà, ça fait comme ça, Et ça bouge pas. Donc tout ça, 70 euros. Certains vont me dire c'est cher, d'autres vont me dire non, c'est le prix. Euh, pour moi, c'est cher. J'en ai parlé de même avec ma mère. Hein. On en parlait là pour rigoler quand j'ai reçu le paquet. Colissimo, elle m'a dit euh, c'est de l'arnaque. Hein. Et pourtant il connaît rien en moto. Tout de suite il m'a dit c'est de l'arnaque, il m'a dit c'est pris, pris pratiquement d'une veste. Hein. Une, une plaque en alice, c'est du foutage de gueule. Alors euh, voilà. Après il qui vont me dire pourquoi t'as pas, as pas as enlevé le truc chinois que t'avais acheté Bah la peinture elle s'est caillée. Littéralement. Donc je vous dis, euh, tout ce qui est chinois c'est de la merde. Hein. Moi j'arrête pas de le répéter, de le répéter, la plaque qui s'en prennent à moi ils me mettent des moinsins sur la vidéo quand je parle de trucs chinois, ça me fait marrer, je regarde hein, l'historique des. Enfin, l'analytique le... des vidéos, mais c'est la vérité, c'est de la merde, alors que là c'est du capot de sel d'origine Honda et c'est la peinture, elle s'écaille pas, elle part pas, elle est chrome, mais... elle voilà. C'est toujours pareil, tu mets le prix, tu de la qualité, tu mets de la merde. Oui, sur le moment ça te paraît beau, c'est du plastoc, ça fait pas de tellement bobo. Et en plus, euh, la, la peinture, elle s'est caillée. voyez la peinture noire s'est caillée, alors que là, c'est caille pas du tout. Assez... Et là, c'était en plastique, alors que là, c'est vraiment de la gomme. Donc voilà, bah, écoutez, j'ai mis 70 euros, c'était un petit kiff que je voulais. Comme ça, c'est ma moto à l'avant, le saute vent en alu et là à l'arrière en alu. Voilà. Bon écoutez, je vous souhaite bonne continuation les photos. Et puis... et puis voilà. En tout cas, c'est bien fait.